Alors mon propos en principe doit se, se dérouler en, en, en trois points autour de la question de la compréhension à l'école. Premier point, c'est qu'y a-t-il à comprendre à l'école, avec l'idée que l'école est un monde extrêmement spécial, extrêmement artificiel, euh, qui a des codes, des règles, etc., qui n'existent pas dans le reste du monde normal, euh, et que pourtant les, les jeunes y passent maintenant, on va dire, peut-être au moins un quart de leur existence, hein, et voir si on scolarise en termes de, de, de, de formation continue et, et, et tout au long de la vie, ces modes de compréhension sont des modes plutôt expansifs. Euh, à supposer donc qu'il y ait une manière particulière de comprendre à l'école, il faut aussi comprendre pourquoi certains ne comprennent pas. Je reprends là les propos de, de, de Gaston Bachelard, en particulier quand il disait « Les profs de maths ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi les élèves ne comprennent pas ». C'est évident, on doit comprendre les mathématiques, hein, et les élèves devraient comprendre. Oui, mais ce qui est à comprendre, c'est pourquoi les élèves ne comprennent pas. C'est au moins aussi difficile à comprendre que le, fait des élèves, euh, que le fait pour les élèves de comprendre les mathématiques. Et enfin, pour rester euh, évidemment délibérément optimiste, est-ce qu'on peut euh, essayer d'imaginer comment on peut aider les élèves à comprendre, une fois qu'on a compris pourquoi ils ne comprenaient pas et pourquoi on ne se comprenait pas ensemble. Oui. Euh, voilà, donc, le, le, le programme. Euh, je vais... Euh, dire parfois des choses extrêmement rapides, et je m'en excuse auprès de vous, mais ça nécessiterait euh, un colloque complet, et vous avez mieux à faire, et, et, et voilà, peut-être même plus, plus long que ça. Euh, en essayant de, ici de, de, de pointer quatre aspects, c'est pas du tout exhaustif, euh, qui euh, émargent à cette question des difficultés de compréhension à l'école. Une chose que j'appelle les arrière plans des apprentissages, c'est une notion que nous avons travaillée avec euh, Gérard Sanssevi qu'il emprunte lui-même à Wittgenstein, mais bon, on ne va pas remonter au, au père fondateur, dire deux, trois mots de ce qu'on appelle la forme scolaire, deux, trois mots de ce qu'on appelle transposition et contradidactique, et même chose pour ce qu'on peut appeler conversion et conflit de loyauté face auquel nous met la scolarisation. Alors, euh, j'en je, j'emprunte ça un, un, un bouquin de sens parce que je trouve là, voilà, c'est assez amusant et à mon avis assez significatif, je, je vous le lis. Sur un port du sud. Une poissonnière crie « Regarde ma chérie, il est beau, mon poisson !» Celle qui l'entend, si elle est dans la coutume, ne considérera pas ce cri comme l'expression d'une préférence esthétique, ni comme un attachement de la poissonnière à son poisson, quoi qu'il y ait aussi de cela, on peut aimer son, son poisson, ni comme une manifestation d'affection de la poissonnière à sa cliente, bien qu'il puisse y avoir aussi de cela. Elle prendra ce cri comme une invitation à l'achat. La grammaire de l'action, ici, est bien celle de quelqu'un qui produit un signe, regarde ma chérie, il est beau mon poisson, qui doit attirer l'attention de l'acheteur. Voilà. Donc, si vous allez normalement au marché acheter du poisson, ce qui peut peut-être vous arriver, euh, et qu'on vous interpelle de cette manière-là, même si euh, sur les ports du Sud, c'est peut-être une, une grammaire qui est plus, euh, qui est, qui est plus pratiquée euh, qu'elle ne peut l'être du côté d'Amiens, euh, euh, voilà, la, la manière de comprendre, c'est d'être dans la grammaire. Hein. C'était effectivement une façon d'attirer de, de, de, l'attention du chaland et hein, de l'inciter à, à, à acheter. Si une cliente potentielle répond à la poissonnière « C'est vrai, ces écailles sont irisées de bleu dans le soleil, c'est magnifique. » Elle produira une légère incorrection grammaticale quant au sens de la situation du mot « beau » qui pourra devenir prégnante si elle poursuit en s'asseyant auprès de l'étal pour déballer son nécessaire à peinture en pensant ainsi répondre à une invitation de la poissonnière. C'est surréaliste hein, cette scène, bien sûr de fait, elle sera sortie de la transaction commerciale pour jouer à un autre jeu. De la même façon, considérer les propos de la poissonnière comme une sorte de vie amoureuse sera généralement hors de propos. Cet épisode évidemment un peu décalé. C'est peut-être exactement ce qui se passe à l'école. On ne vend pas forcément du poisson, mais il y a des, des, des processus sans doute semblables qui font, pour parler dans les termes de sens vie, que les élèves ne savent pas toujours à quel jeu on joue à l'école. Parce qu'à l'école, on peut emprunter la métaphore du jeu, euh, qui normalement doit être un jeu gagnant-gagnant. Hein. L'enseignant ne gagne que si l'élève gagne, et qui peut être un jeu perdant-perdant, hein. tout le monde étant désespéré lorsque le gain de la partie n'est là ni pour l'un ni pour l'autre. Et il ne peut pas être là pour l'un s'il n'est pas là pour l'autre. alors c'est que les enseignants sont des pervers ou les élèves, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas en termes d'apprentissage que ça se pose. Euh, dit d'une autre manière, hein, je, je, je, je vais là très très vite, des, des, des gens comme Guy Vincent et son équipe lyonnaise à l'époque ont. Accréditer cette notion, la notion de femme scolaire, donc, dont on pourrait discuter, mais qui est intéressante au moins en ceci, qu'elle attire l'attention sur le fait qu'apprendre à l'école et apprendre en général, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Ça veut pas dire qu'on apprend rien ailleurs. Hein. On peut apprendre à faire de la mayonnaise avec quelqu'un de sa famille, euh, voilà, qui vous livre des trucs de cuisine. Hein. Vous sortez l'œuf avant du frigo tout à fait important, si vous voulez que ça, que ça marche mieux. Euh, en général, les personnes qui vous apprennent ça sont incapables de dire pourquoi il faut sortir l'œuf du frigo avant. Elles le font parce qu'on leur a dit de le faire et qu'elles ont vérifié que ça marchait mieux. Euh, si vous faites de la, de, de la chimie, de l'émulsion à l'école, vous allez devoir pouvoir comprendre pourquoi la mayonnaise prend ou pas. Donc nous sommes là dans des types d'apprentissage, hein, un apprentissage du fer, et qui est tout à fait pertinent dans le deuxième cas, un apprentissage qu'Elisabeth Botti appellerait sans doute secondarisé, c'est-à-dire que les objets du monde sont sortis de leur contexte naturel, en quelque sorte, pour être retravaillés d'un point de vue plus conceptuel hein, à l'école. Alors bon, euh, des gens comme Vygotsky, euh, concept du quotidien, concept scientifique, etc., il y a plusieurs manières, hein, euh, euh, Bactine, la secondarisation, hein, il, y a, il y a plusieurs manières, euh, plus ou moins chic, de, de, de désigner ces phénomènes-là, mais je crois qu'ils mettent tous le doigt sur cette affaire-là. À l'école, les objets sont d'une certaine manière détournés, Hein, de, leur, de, de leur contexte, pourrait travailler d'une autre manière. Pour apprendre à faire du vélo. Euh, si vous commencez à étudier le vélo euh, en physique, euh, vous allez apprendre des histoires de force centrifuge. Hein. Si le vélo penche à droite, de manière contre-intuitive, il faut appuyer à droite pour créer une force centrifuge qui le rééquilibre sur la gauche. Etc. Il y a des équations de ça. Lorsque vous apprenez à faire du vélo, si vous vous mettez à vous poser ce genre de questions, la chute est absolument euh, évidente. Alors, il ne faut pas se regarder pédaler hein, pour employer l'expression caractéristique. Donc, forme scolaire, relation inédite pédagogique entre un maître, ses élèves et des savoirs au sein d'un espace et un temps spécifique codifié par un système de règles impersonnelles. Si on déboîtait tout ça, on pourrait y passer beaucoup de temps, mais c'est vrai que l'école telle qu qu'elle se développe à partir du XVIIe siècle. Mais en réalité, cette forme scolaire, elle est là bien en place. On la voit chez les Sumériens en particulier, avec des tablettes de cire, des gens qui apprennent à être scribes, qui ont des devoirs du soir, qui reçoivent des coups de canne quand ils ont pas bien travaillé. Voilà, c'est le vrai monde scolaire. Hein. Aujourd'hui, les coups de canne un peu moins, en tout cas officiellement. Mais c'est des mondes ritualisés dans lesquels on, on, on est dans certains types de rapports aux, aux, aux êtres et aux choses qui n'ont pas le rapport ordinaire, avec en particulier la question des règles impersonnelles. Le monde scolaire est ce monde quand même merveilleux dans lequel il n'y a pas d'arbitraire intellectuel, dans lequel euh, l'enfant doit être capable de montrer à l'enseignant qu'il a fait une faute. Et l'enseignant doit accepter qu'il a fait une faute pour peu qu'on les ramène aux règles impersonnelles qui sont et qui s'imposent à tous. Voilà. Ça, c'est un idéal absolument merveilleux, hein, euh, euh, étant entendu aussi que ce n'est pas un temps spécifique, etc. etc. Voilà. Euh, traduit de manière un peu, un peu plaisante par euh, cette héroïne de, de Delphine de Vigan dont j'ai euh, copié quelques, quelques lignes, euh, élève, je crois, de, de, de collège, qui, qui, qui, qui décrit ce monde étrange dans lequel elle a mis des pieds. Il faut dire oui, monsieur. Il faut entrer en silence dans la classe, sortir ses affaires, répondre présent à l'appel de son nom de manière audible, attendre que monsieur Marin donne le signal pour se lever quand retentit la sonnerie, ne pas balancer les pieds sous sa chaise, ne pas regarder son portable pendant les cours, ni jeter un oeil à la pendule de la salle, ne pas faire des tortillons avec ses cheveux, ne pas faire de messe basse avec son voisin ou sa voisine, ne pas avoir les fesses à l'air, ni le nombril. Il faut lever le doigt pour prendre la parole, avoir les épaules couvertes, même s'il fait 40 degrés, ne pas mâcher son stylo et encore moins de chewing gums, et j'en passe. Donc, la, la forme scolaire, c'est déjà d'abord un certain nombre de contraintes physiques. Hein. Euh, vous êtes assigné à résident, vous pouvez aller faire pipi quand vous voulez, il faut lever la main, il faut rentrer par deux. Voilà, Il y a, il y a une forme de on pas dire de dressage, parce que le terme est fort et qu'on ne dresse, on dresse pas des êtres humains, en tout cas de socialisation secondaire, pour parler comme les, les sociologues savants, qui fait que des choses que vous faisiez d'une certaine façon chez vous, vous ne les faites plus de la même manière. Hein. C'est un monde qui est quand même assez largement artificiel, et c'est un travail, hein. le métier, apprendre le métier d'élève, il y, a, il y a un peu de littérature sur la question. Euh, voilà, je, je pense au bouquin en particulier de Amig et Zerbato-Poudou, euh, euh, comment l'enfant devient élève. Les enfants et les élèves, ce n'est pas pareil. Je vous apprends que des choses que vous savez, donc je ne vous apprends rien. Euh, transposition didactique, c'est aussi cette façon particulière d'apprendre à l'école. Hein. J'ai voilà, emprunté à Schubauer, Léonie et à, à Jean-Louis Martinan les, les définitions que vous voyez. C'est-à-dire que les savoirs qui sont appris à l'école ne sont pas les savoirs de la sphère savante contrairement à ce que peuvent croire parfois les enseignants. Je, je, je pense à, à, à, aux collègues de ma, de ma corporation d'origine qui disaient ⁇ Je suis philosophe ⁇ Non, non, non, vous n'êtes pas philosophe, vous êtes professeur de philosophie, ce n'est pas pareil. Euh, voilà, je ne suis pas physicien, vous êtes professeur de physique. Il y, a, il y a quelque chose de différent. Les, les, les savoirs scientifiques, s'élaborent ailleurs. Hein. Ça ne veut pas dire que les savoirs enseignants sont des savoirs indignes ou de seconde zone. C'est d'autres types de savoirs, hein. en particulier quand ils s'intéressent à la pédagogie, à la didactique, etc. Mais ce n'est pas les savoirs vivants. Et faire reproche, d'ailleurs, comme on le fait parfois à l'école, que les savoirs qui sont enseignés ne sont pas les derniers sur le marché, c'est une absurdité, l'école n'a pas enseigné les savoirs sur le marché, elle a enseigné un type de rapport au savoir qui permettra, y compris, d'accéder aux savoirs sur le marché si un jour on décide de, de s'orienter vers eux. Euh, donc, il y, y a des transpositions qui donnent lieu à des programmes, à des séquençages, à des modes d'évaluation, etc. qui ne correspondent pas du tout à la manière même dont ces savoirs ont été produits historiquement. Jean-Louis Martinat en a rajouté, de mon point de vue, de façon fort opportune, une couche en parlant de pratiques sociales de référence, oui. Parce qu'à l'école, les savoirs qui sont enseignés ne sont pas tous des savoirs de la sphère scientifique. Ça peut être des savoirs qui viennent de pratiques sociales. Je pense que l'éducation physique et sportive, pour une partie en tout cas, est une pratique sociale de référence qui précisément est le sport. Et justement, et nous rentrons déjà dans des possibilités de malentendu. Beaucoup d'élèves pensent qu'à l'école, ils font du sport. Ils font pas du sport, ils font de l'éducation physique et sportive. Et les garçons qui protestent à longueur d'heure, parce que monsieur, quand est-ce qu'on joue au foot euh, Et quand est-ce qu'on nous donne les cages euh, Et les enseignants essaient de, les, de, de, de, de, de leur faire comprendre que non, l'éducation physique et sportive, ce n'est pas forcément comme le sport au sens où le sport, c'est forcément de la compétition, euh, où il faut marquer des buts. On n'est pas là forcément pour ça en cours d'EPS. Il va y avoir tout un tas d'activités préparatoires, et on ne joue pas qu'au foot. Euh, si on a un garçon, on va peut peut-être même faire de la danse, qui n'est pas forcément une pratique sociale de référence des garçons euh, privilégiés, etc., etc. Donc tout, tout ce travail-là est un travail compliqué pour les enseignants et pour les élèves, parce qu'il faut rentrer dans un monde qui présente ce type d'artifice, parce qu'on pense qu'il y a des bénéfices à tirer. Bien évidemment, ce n'est pas juste du sadisme. Hein. Euh, je me rappelle d'un article d'André Théris dans la revue française de pédagogie, qui parlait des sports de préhension. Voilà, il dit à on prendre la préhension qui peut emprunter à la lutte, au judo, à, à, à, à toutes sortes de sports, dans lesquels il, il y a cet élément commun, dont on pense qu'il est intéressant à travailler avec des élèves. Les contradidactiques, ben voilà, ils sont issus de ça, hein, c'est en gros ben des, des, des systèmes d'attente de, réciproque. Quand vous êtes à l'école, vous, vous attendez, si vous êtes élève, des choses de la part de l'enseignant, qui soient justes qui fonctionnent à partir de règles communes, partagées, explicites. Que si vous avez fait du travail, votre travail doit être récompensé. Quand vous êtes enseignant, vous attendez à ce que les élèves vous écoutent, apprennent les leçons, soient actifs, participent, euh, deviennent intelligents de plus en plus grâce à vous, etc. etc. Donc il y a ces systèmes d'attente réciproques, dont à un moment donné évidemment on peut sortir. Comme vous le savez aussi, une des caractéristiques des, des contrats didactiques, c'est qu'ils bougent tout le temps, mais je n'insiste pas. Je vais vous donner un, un voilà un exemple, selon moi, de type de, de malentendus qui peuvent résulter de, de, de, de, de, de, de la confrontation des jeunes, des enfants et des jeunes, avec cet univers assez particulier qu'est l'école. Je l'emprunte à Bernard Rey, dans, dans son petit bouquin La notion de compétences, en éducation et formation, qui présente l'exercice suivant, euh, qui a fait partie d'une recherche qu'il a faite. Calculer le coût de la peinture pour repeindre une pièce dont d'antenne, les mesures, les dimensions des fenêtres. On connaît par ailleurs le pouvoir courant de la peinture, les prix sont les quantités achetées. Vous avez tous compris immédiatement, vous êtes bon élève, qu'on va vous faire faire des maths à partir de ça, et qu'il va falloir euh, connaître, euh, calculer le coût de la peinture, en voilà, faisant un certain nombre d'opérations intermédiaires. La plupart des élèves, d'ailleurs, ils réfléchissent comme vous, qui avez réussi vos études, et qui vont en servir un de, de calculer l'air, puis la quantité de peinture nécessaire, puis le prix. Tout va bien. Ah, une partie non négligeable déclare que le mieux serait d'acheter un peu de peinture de 5 litres pour commencer, puis éventuellement de retourner au magasin pour compléter. Alors, voilà. Si, si on pose la question « Quels sont les élèves qui ont raison euh, ?», il ne peut pas y avoir de réponse univoque. Si vous avez un appartement à repeindre, il vaut mieux que vous ayez dans votre, chez vos petits cousins, petits neveux, des enfants du deuxième genre. Parce que c'est des malins qui savent que les fabricants de peinture sont aussi menteurs que les fabricants de Mercedes, et que quand ils calculent les consommations, ils vous présentent des, des, des, des, des tableaux totalement idéalisés, qui n'ont rien à voir avec le réel, étant entendu que la peinture, eh bien, la surface, elle absorbe toujours plus que ce qu'on imaginait, voilà, et que vous êtes malin, vous avez acheté au minimum, vous êtes obligé de retourner chez Bip Bip, etc. Et là d'ailleurs, vous en avez trop ouais, bon. Voilà, c'est le problème de bricoleurs ordinaires hein, qui, qui vous font enrager, parce que vous êtes obligé de remonter votre bagnole si c'est loin, et d'aller racheter quelque chose. Or, là, ben, le, le problème, c'est celui de l'habillage des exercices. L'habillage des exercices qui, précisément, a pour but de faire sens envers les élèves, risque justement de les faire travailler à contre-sens. C'est pourquoi nous avons un discours de, de vieille barbe, et je reste poli, euh, parce que parfois quand on dit sans arrêt dans la préconisation, il faut, que, il faut que, les, que les exercices fassent sens pour les élèves. Oui, oui, oui, oui attention, oui, mais pas n'importe quel sens. Il peut y avoir un malentendu. Et d'une certaine manière, il est peut-être plus facile de faire travailler les élèves sur des univers avec lesquels ils n'ont strictement rien à voir que de les faire travailler sur des univers qui leur sont très proches. Parce qu'il est plus difficile de scolariser des univers à sens proche que de scolariser des univers à sens humain. En tout cas, c'est une difficulté spécifique peut-être que ce n'est pas plus facile, on n'en sait rien, mais la, la, la, la fausse proximité qui consiste à s'adresser à des univers de vie des élèves peut se transformer en obstacle involontaire, au sens où ils ne voient plus la spécificité de l'exercice scolaire. Donc, se méfier des habillages, c'est en tout cas une des préconisations qu'on pourrait presque émettre. Il y a encore un autre type de, de difficulté qui intervient dans les, dans, dans, dans les malentendus, dans les difficultés c'est ce qu'on appelle parfois les conflits de loyauté qui sont liés au fait que pour entrer dans l'école, il faut d'une certaine manière engager aussi, comme j'y reviendrai un peu plus loin si je ne suis pas trop bavard, un autre type de sujet. Le sujet scolaire, ce n'est pas non plus le sujet totalement empirique. On trouve ça dans la littérature. Hein. Là, je vous allez avoir droit à un petit bout d'Annie Ernaud... Hein de bouquet qui a dû être célèbre dans les années 70, qui s'appelait « Les armoires vides ». Annie Ernaud c'est cette écrivaine qui a des parents de milieu tout à fait modestes, hein, dont le papa est employé aux usines Renault en Normandie, mais qui se distingue de la plupart de ses collègues d'usine parce qu'il tient avec sa femme un café-épicerie. Hein, et donc, voilà, il travaille, il y a deux métiers, et ça leur donne une, une situation un peu particulière dans le village. Euh, j'aurais pu prendre, il va falloir que je modernise, que je prenne des textes d'Hélène et aujourd'hui euh, qui, qui disent à peu près la même chose, hein, peut-être de manière encore plus, plus forte sur le, le rôle de la ville de Naples hein, euh, et, et, et, et des milieux d'appartenance familiaux pour quelqu'un qui devient un universitaire et qui essaie d'exaucer de manière très difficile le, le, le double vœu contradictoire des parents de milieu populaire, c'est-à-dire « fais mieux que nous mais reste comme nous hein, ». Voilà. Il, il y a dans cette injonction terrible Hein, euh, des, des, des drames euh, qui se déroulent à l'école et dont on n'a pas forcément conscience, d'enfants qui ont du mal à assumer euh, un, un statut de, de sujet, de personne, euh, qui est celui que l'école attend, qui est celui que d'une certaine manière leurs parents les parents attendent, mais pas quand même celui-là. Parce qu'évidemment, les parents sentent bien que dès que vous changez de monde, vous n'êtes plus comme eux. Et, et qui êtes-vous Vous êtes euh, un être qui est en train de trahir hein, la, la loyauté familiale, qui croit que les choses sont dans les livres, etc. Peut-être avez-vous ces expériences dans vos familles, mais c'est des choses qui sont très dures parce que vous croyez, d'une certaine manière, être allé au bout de leurs désirs, et vous vous rendez compte qu'ils euh, sont, d'une certaine manière, dans le reproche euh, que vous les avez trahis. Mes parents ont dit à Niernaud, yani parce que c'est très autobiographique, « Je ne voulais pas les placer quelque part, prêts à durer. » Ma mère, elle se fardait par l'effort dans la boutique, elle donnait les conseils, on vient la chercher comme un vieux clams, si vous avez besoin de traduction, on va Elle remplit des mandats pour les paumés qui ne savent pas remplir. Pas une minable au premier rapport. Mon père aussi se détachait des clients. Il ne buvait pas, il ne partait pas le matin dans la musette au dos. On l'appelait patron et il réclamait les dettes avec autorité. Donc, premier versant euh, familial, une espèce d'aristocratie ouvrière, hein, si on peut dire, dont elle est fière et tout va bien. Le problème « Bien tout de suite après, j'ai croyé à part. C'est venu la découverte. Ils bafouillent tous les deux devant les types importants, le notaire, l'oculiste, lamentable. Si on leur parle de haut, c'est la fin, ils ne disent plus rien. Ils étaient supérieurs à leur clientèle, mes parents, mais ils étaient malgré tout des petits débitants, des cafetiers de quartier, des guillemets petits, des minables. Voilà. Bon, je vous laisse sur la métaphysique d'Annie Arnaud, hein, qui est toujours assez, assez poignante, mais qui montre bien, je crois, c'est ce regard qu'elle qu en vient porter sur eux une fois qu'elle a changé de monde hein, et qui fait que beaucoup d'enfants sont je crois dans le conflit de loyauté euh, je ne détaille pas mais ça a été fait je pense à voilà, mon ex-doctorante Sérine Cacpo qui a écrit sur les didactiques familiales et qui montre comment à l'occasion des devoirs du soir par exemple, les, les, les enfants peuvent être soumis à des préconisations des parents qui ont posé des opérations comme on le faisait à leur âge voir en Afrique dans, dans le cas des familles migrées etc et qui se retrouvent face à des méthodes pédagogiques contemporaines qui correspondent vraiment à ça. Et les enfants, étant tendance à se demander, mais euh, à, à, ils ne se demandent pas explicitement. S'ils le faisaient explicitement, je crois que le problème serait déjà en partie résolu, mais en tout cas vivant au plus profond d'eux-mêmes, la question de la loyauté hein, et de savoir qui a raison. Donc, moi qui fais le malin, là, en vous disant ben, finalement, on peut comprendre les élèves, on peut comprendre les difficultés qui sont là-dedans, et pourtant, on a du mal à les comprendre. Alors, pourquoi tant du mal La première euh, hypothèse que personnellement je fais, c'est qu'une euh, des raisons importantes de ça, dans le système éducatif français, mais pas seulement lui, c'est ce que j'appelle l'externalisation extern... du travail des élèves. Euh, il se trouve que aujourd'hui, on préconise beaucoup le travail en autonomie des élèves. On pense qu'ils vont se développer, je crois d'ailleurs qu'on a raison, quand ils sont face à une épreuve et qu'ils sont à la recherche de, de, de ressources, bien évidemment. Euh, le problème est qu'il y, y a une réforme en 1902, alors je vous ferai grâce du détail de la réforme, d'autant que je l'ignore à peu près moi-même, euh, mais qui a eu, dans le second degré, cette, qui a, a pris cette décision. Jusque-là, les séquences d'enseignement duraient deux heures. Les enseignants avaient l'habitude de faire une heure de leçon, une heure d'exercice immédiatement après. Les séquences sont passées à une heure, 55 minutes en réalité. Et donc, qu'ont fait les enseignants, euh, poussés par la contrainte du dispositif, je dirais, ils sont mis à faire les leçons et à donner les exercices à faire à l'extérieur de l'école. On peut rajouter à ça, je ne rentrerai pas dans les détails, les historiens, Bruno Pousset, etc., en parlent, vous explique que tout un personnel d'encadrement qui appartenait à l'établissement, genre les répétiteurs, les adjoints d'éducation dans les années 60, etc., était là, connaissait les équipes pédagogiques, travaillait en lien avec elles et faisait travailler les élèves l'externalisation, à renvoyer à leurs propres ressources, ou à la ressource de leur famille, ou à, à l'aide bienveillante d'organisations privées, etc., etc., des élèves, avec, selon moi, un, un jeu qui est um, qui, qui devient euh, perdant, perdant pour les deux, parce que quand un enseignant peut-il prendre des indices sur la façon dont ses élèves travaillent, et savoir ce qu'ils qu sont capables de faire ou non, au moment où il les voit travailler Sinon, on est dans du déclaratif. Quand les élèves peuvent-ils avoir des conseils judicieux et des aides au moment où ils sont en train de travailler Et de qui peuvent-ils la recevoir Précisément de la personne qui connaît le mieux son projet pédagogique, sa progression, les concepts qui sont en jeu et les techniques, c'est-à-dire son enseignant ou, évidemment, si on travaille en équipe, des gens euh, qui, sont, qui travaillent en lien, en lien avec lui. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de culture de la transmission dans l'éducation nationale, à la différence des infirmiers et des personnels médicaux, euh, il n'est pas sûr que, que, que les consignes se, se passent de, de cette manière-là. Euh, cette situation perdure, comme vous le savez. Il a, en 1956, le ministère a essayé d'interdire les devoirs écrits à la maison dans le primaire. Il n'est jamais arrivé. Euh, il n'avait pas interdit les leçons à l'époque, à mon avis c'est presque aussi compliqué d'apprendre une leçon seule que, que de faire des devoirs, mais je, je ferme la parenthèse. Euh, il n'y est pas arrivé parce que, pour des raisons là aussi sur lesquelles je suis obligé d'aller très très vite, un des rares objets qui circulent entre l'école et, et les non-écoles en France, qui sont des mondes très étanches et qui ont été voulu tels par, par la République, ce sont les devoirs et, et, et les notes. Et donc, euh, si on arrête cette circulation-là, les parents sont privés d'un regard sur ce qui se passe, voilà pourquoi ils sont aussi très euh, très inquiets quand on envisage de supprimer les notes, hein, parce que pour eux, c'est vraiment un élément, euh, même s'il est même si on peut le démonter de, de, de multiples manières hein, et, le, et le critiquer, ce sont des éléments qui les rassurent parce qu'ils sont des, des, des objets circulants entre entre les deux mondes, étant entendu, qu'ils ont rarement ou peu ou difficilement accès aux premiers dans, dans, dans la plupart des cas. Donc, il y a des intérêts sociaux, et en général, ça se résout par en gros, à qui appartiennent les enfants avant 16h30 et après Qui a le droit d'eux Qui peut piloter le périscolaire, Qui est fondé à faire quoi Il y a des chartes qui, qui euh, régulent les relations parents adultes. Néanmoins, la question du processus d'apprentissage qui, lui, euh, n'a rien à voir avec le fait que ce soit telle ou telle personne, parce que c'est un continuum le processus d'apprentissage. Celui-ci, de mon point de vue, il est très peu pris en compte par les modes d'organisation scolaire, qui sont beaucoup plus centrés sur la complémentarité entre les adultes, leur statut et leur prorogatif que sur qu ce qui se passe quand les enfants sont seuls à travailler euh, à, en, en se servant de ressources dont ils doivent en principe bénéficier. Voilà, je n'insiste pas. L'hypothèse que nous faisons concernant ces malentendus socio-scolaires, c'est une hypothèse qu'on que, voilà, qu appelle relationnelle. Hein. C'est que, en gros, si vous voulez, et je vous donne un petit texte de Gauthier Guagou que je ne lirai pas, mais vous l'avez là, et vous aurez le diaporama si vous voulez, dire que quand on regarde la difficulté scolaire, il y a en gros deux, deux, deux, deux manières de voir. Il y a une manière qui est une manière naturaliste, hein, naturalisante. Ou bien, comme on l'a pu le penser à une époque, les, les, les, les enfants ont, ont des gènes qui, qui les prédisposent à l'étude ou pas. Euh, cette explication a été pas mal contrebattue, elle est toujours réémergente hein. on est, euh, un certain nombre de, de disciplines scientifiques contemporaines servent parfois de, de caution euh, ou d'appui à, à, à ce type de raisonnement pour l'instant nous n'avons jamais pu isoler euh, les gènes de l'intelligence donc euh, on ne pense pas que cette explication soit, soit pertinente mais une autre manière de naturaliser c'est de renvoyer les, les insuffisances scolaires des élèves à leurs milieux familiaux insuffisance, qui peuvent être des insuffisances morales. Les parents, les parents chômeurs ne se lèvent plus aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous que leurs enfants se lèvent et aillent à l'heure Et le seul moyen d'agir, c'est de leur enlever les allocations familiales, qui sont souvent des, des raisonnements qu'on peut tenir. On a fait au, au, en Grande-Bretagne voilà, quelques résultats. Euh, et euh, l'autre morceau d'explication, c'est de dire ben voilà, euh, c'est les, les élèves sont en déficit euh, par rapport aux, aux attentes de l'école, hein, euh, ils il, il, il, il ne correspondent pas à ce que l'école attend. Sous-entendu, ce que l'école attend est indiscutable. Bon, quelques, quelques travaux curriculaires nous apprennent assez facilement que les, que les contenus scolaires sont des construits sociaux. Les construits sociaux font l'objet de négociations très âpres entre différents groupes sociaux qui détiennent le pouvoir, à un moment donné, de faire les programmes, etc. La question du roman national, par exemple, dans nos programme d'histoire aujourd'hui, est quelque chose qui est assez, qui est, qui est assez âpre. Hein. On voit bien comment ça interfère avec la, avec la construction des programmes. Donc, L'hypothèse relationnelle, elle dit, euh, ce n'est pas du côté des familles et du côté des élèves, elle dit, le problème de, de, de, de ce décalage, de ce malentendu, il se situe entre les deux. C'est-à-dire que l'école a une manière de demander des choses qui ne correspond pas en effet à la façon dont les familles peuvent proposer la réponse pour ces choses qui sont demandées. Mais euh, la, la façon dont l'école demande n'est pas elle-même intouchable on pourrait refaire l'histoire de la construction du second degré. Euh, en particulier, vous savez qu'en France, le second degré par rapport à d'autres pays a été construit à partir de l'enseignement supérieur. Alors que dans d'autres pays, il a été construit à partir de l'enseignement primaire. Cette différence qui a l'air tout à fait anodine est spectaculaire, hein, parce que ça veut dire que les, modes les types d'enseignants qui ont été formés, soit CAPES, soit agrégation, ce n'est pas ce qu'ils étaient quand ils ont été des PEGC, des profs d'enseignement général de collège, issus du premier degré, au moment où on construisait un collège par jour et où on, où on manquait d'enseignants. Voilà, pour être très, très long sur ce chapitre là, mais notre école a des caractéristiques issues des humanités classiques qui font qu'il y a un certain type de curriculum qui est proposé à des élèves, dont les modes de socialisation familiale ne sont pas les plus aptes à les faire entrer. Donc, l'idée relationnelle, c'est ça, je crois, qu'on peut, qu peut essayer de retenir. Mais évidemment, on, on, pourrait, on pourrait argumenter cette affaire-là. L'échec, il n'est donc pas ni dans les enseignants, ni dans les élèves, il est entre les deux. C'est d'autant plus difficile d'agir dessus, mais d'une certaine manière, s'il est entre les deux, ça veut dire qu'on doit pouvoir visiter chaque point de vue et euh, arriver essayer de les, de les construire de manière différente. Je vais vous donner, je vais vous donner un exemple, de tout de même, euh, un exemple, on prend un enquête PISA sur laquelle j'ai travaillé à l'époque, euh, et qui peut donner une, une idée de, de, de cet aspect relationnel et de la façon dont, dont des élèves qui sont cognitivement tout à fait performants peuvent, devant certaines épreuves, euh, ne pas mobiliser les bonnes ressources. Ça a été, euh, la, la question a été abordée dans, dans un des exposés ce matin. Euh, vous savez que PISA, c'est une enquête hein, internationale de plan euh, de suivi des acquisitions des élèves qui est euh, administrée tous les trois ans, euh, mais euh, en, en, en littératie, c'est-à-dire en, fr en français, on va dire, en mathématiques et en sciences expérimentales qui a pour caractéristique de tester des enfants de 15 ans, quel que soit leur, euh, leur emplacement dans le système éducatif, puisque tous les systèmes ne se correspondent pas, alors que des enfants de 15 ans, il y en a partout, dans maintenant, je crois, entre 60 et 70 pays, 70 pays du monde. Euh, euh, L'exercice en question s'appelait « Guide de conduite pour les étudiants participant à un programme d'échange ». On vous dit en note, un étudiant participant au, au programme d'échange quitte son foyer... Pour poursuivre ses études à l'étranger pendant un certain temps, généralement une année au cours de laquelle il vit dans une famille d'accueil. Voilà. Euh, on demandait aux élèves, euh, il y avait un point 2 qui était un conseil. Le point 2 du guide disait ceci La différence est un atout, soyez vous-même. Et On retrouve des thèmes de, de ce matin aussi sur la différence. Et la question qui était posée, c'est un peu alambiqué tout ça quelle est parmi les phrases suivantes, celle dans le sens est le plus proche de celui du point 2 du guide le Point 2 du guide La différence est un atout, soyez vous-même. Réponse A. Donc, c'est souvent des QCM. Faites un effort pour vous adapter à la culture de ceux qui vous entourent. B. Vous serez plus intéressant si vous n'êtes pas comme tout le monde. C. Ne vous préoccupez pas de la culture du pays d'accueil. D. Vous ne pouvez pas être comme ceux qui vous entourent, même si vous essayez. Alors, déjà, vous êtes très très inquiet parce que vous ne savez pas ce que vous allez répondre, mais rassurez-vous, je ne ramasserai pas les copies. Euh, donc, donc, donc la, Alors la, la bonne réponse, hein, bon, je peux vous le dire, c'est la réponse B. Vous serez plus intéressant si vous n'êtes pas comme tout le monde. Euh, Beaucoup d'élèves euh, font la réponse A, on, on, on va voir pourquoi tout à l'heure. Euh, il faut savoir que cette phrase est extraite de, de la présentation du guide, qui est, un guide euh, qui est un guide précisément fondé sur la question de l'autonomie. L'élève a une chance extraordinaire de se confronter à une autre culture pendant une année, il faut qu'il y ait pour se développer. Donc le but n'est pas découvrir des cultures autres, euh, apprendre, euh, la, voilà, apprendre à comprendre les mœurs d'autrui, euh, euh, être ambassadeur de votre propre culture, etc. C'est etc. véritablement, dans le guide, un but de développement de soi et une opportunité à saisir. Alors, euh, ce que nous avons fait, nous, ne fait pas PISA, c'est qu'immédiatement après la passation des épreuves, que nous faisons repasser nous-mêmes, évidemment. Euh, ça ne compte pas dans le vrai test PISA, mais on a, on a les cahiers, on a fait la même chose. On a refabriqué les cahiers... Euh, et nous, nous, nous, nous interviewons tout de suite après des élèves pour leur demander comment ils ont réfléchi, pourquoi ils ont répondu, pourquoi ils n'ont pas répondu, pourquoi ils ont répondu ce qu'ils ont répondu. Je suis là avec le jeune Hicham, 15 ans, dont je vous raconte très très rapidement l'histoire, euh, élève qui vit dans, dans, dans la périphérie parisienne, qui a euh, issu l'immigration, je sais ses parents sont d'origine algérienne. Euh, quand on discute avec lui, il est extrêmement heureux d'être euh, d'être en France. Et il dit « j'ai plein de mes cousins qui sont restés au bled, ils vont rien devenir dans la vie, tout ça. Euh, » Et moi, je voudrais devenir pilote de chasse. Non, je ne sais pas s'il est devenu pilote de chasse depuis, c'est quand même assez difficile. Euh, mais il est vrai, véritablement porté et il, il nous raconte qu'il n'aime pas quand les équipes de télévision viennent chez lui, il n'aime pas qu'il y ait des graffitis et des, des saletés. Euh, il adore le principal parce qu'il fait la chasse au papier par terre, etc. etc. Voilà, est, il, il est vraiment dans un monde d'ordre. Et euh, il est, alors je dis ça parce qu'il y avait un, un autre item, graffiti, auquel il ne répond pas, euh, parce qu'il dit moi les graffiti, de toute façon je ne veux pas savoir, c'est sale, ça ne m'intéresse pas. Et donc il a zéro. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas répondre. Bon. Ici, il, il, il va euh, argumenter. Il a répondu à réponse A. Faites un effort pour vous adapter à la culture de ceux qui vous entourent. La différence est un point fort. Ouais. Tu as modérément persuadé. Alors, parmi les possibilités, tu avais la première que tu as soulignée après, tu avais Ne vous préoccupez pas de la culture du pays d'accueil. » non. Non, c'est pas ça. Pourquoi c'est le contraire? Il faut s'en préoccuper, oui. Vous ne pouvez pas être comme ceux qui vous entourent, même si vous essayez. Non, c'est pas juste la dernière, oui, pourquoi? Il Faut essayer d'être comme eux, Il faut comprendre ce qu'ils disent. Alors justement, on te dit qu'on ne peut pas être comme eux. Si, si, on essaie un peu. D'accord. Donc tu maintiens ta réponse Ah il faut faire un effort, il faut s'adapter à la culture, oui. Tu penses que c'est des choses qu'on fait passer dans la vie? Oui. En France, dans un même pays, tu penses que ça existe aussi, qu'il y a des gens avec des cultures différentes, que parfois on s'adapte à... Il faut s'adapter, il hein. faut essayer de s'adapter. Ouais. Voilà, on a donc là un, un élève dont, dont on sait que sur des épreuves à structure cognitive identique, il est tout à fait capable de donner la bonne réponse, mais dès que ça devient chargé d'une certaine manière idéologique, je dirais, et, et identitaire, il ne peut pas rentrer dans l'item. Dans, dans, dans, dans hein. Et ça, euh, c'est ce qu'on a mis en évidence, on a fait un article là-dessus, que sur des exercices à structure cognitive identique, aller chercher les propos des personnes, regarder les, autres, les, les, les relations de cause à effet, etc. etc., etc. de chronologie d'antériorité-postériorité, là où un élève réussit, on se dit qu'il va réussir le coup d'après. Ben non, une partie des élèves ne réussit pas le coup d'après parce que l'habillage de l'épreuve crée chez lui une sorte de, ce que Hugues et appelle hein, appellent un contexte de soi qui fait qu'il ne va pas aller mobiliser les ressources qui sont pertinentes pour l'exercice. Et là, je crois qu'on a un cas assez significatif dès qu'on sait deux ou trois traits de la, de la biographie de Hicham, euh, sa, sa volonté d'intégration est telle que s'il va à l'étranger, dans un autre pays, d'ailleurs il est déjà à l'étranger d'une certaine façon, et il fait cet effort d'adaptation, on ne va pas lui demander d'essayer de montrer sa différence, lui qui passe sa vie à essayer au contraire de l'effacer. Ce n'était pas pour vous faire pleurer après le repas. Hein. Euh, voilà. euh, alors, comment, comment prendre en compte ces euh, difficultés de manière caricaturellement rapide, je vais. Je commence avec un peu de retard. Euh, je vais vous, vous, vous, vous, vous proposer un, un petit outil que nous sommes en train de travailler et qui fait que précisément nous ne parlons plus de, mal, de malentendus socio-communiste, c'est-à-dire entre la science, on va dire, la manière de savoir, mais de malentendu socio-scolaire, c'est-à-dire entre la manière de savoir dans la société et la manière de savoir à l'école. En disant ceci, voilà, il y a un registre proprement scolaire d'apprendre. Je ne viens de parler que de ça, contrat didactique, transposition, forme scolaire, etc., etc. Mais on doit pouvoir essayer de déglobaliser euh, cette, euh, cette sphère scolaire, et nous on fait ça en trois morceaux maintenant. Évidemment, c'est une abstraction. Euh, abstraire, c'est penser séparément, ce qui n'est pas donné séparé, selon la définition. Ça peut dire dans, dans, dans, dans le réel, tout ça est donné en vrac. Mais le, le, le scalpel intellectuel a le droit, euh, au moins, d'essayer de découper d'autres sphères. Alors, il y a un registre qui est tout à fait important, c'est le registre cognitif. Il y a une manière d'apprendre à l'école, que j'appelle en, en empruntant ça, à Max Weber, le rationnel légal, mais je vous l'ai déjà dit avec la forme scolaire, lorsqu'on apprend à l'école, on doit rendre raison de ce qu'on fait. Ouais. Euh, si vous dites, euh, dans le cours de, de biologie, qu'Adam et Ève pouvaient être contemporains des dinosaures, voilà, il y a un problème, vous n'allez pas pouvoir le prouver. Vous pouvez le prouver, dans, dans, vous pouvez y faire croire dans le registre de la foi, mais vous ne pouvez pas le montrer dans le registre de la raison, qui est encore le registre laïque de, de, de notre école. Et c'est une règle tout à fait impérative. Il y a des règles, il y a des procédures. Et les élèves sont censés s'approprier progressivement ces, ces procédures, qui d'ailleurs sont les mêmes d'un point de vue logique que d'une discipline à l'autre. Faire un plan, une progression, etc. C'est des choses qu'on doit retrouver à peu près partout. Sauf que... Euh, pour faire tourner ces procédures cognitives, elles ne peuvent pas tourner à vide. Il faut qu'elles s'appuient sur des objets. C'est d'ailleurs ça qui va faire les disciplines scolaires. Parce que même s'il y a des grands gestes intellectuels, euh, ils s'appliquent à des objets. Et comme vous l'a très certainement dit euh, Yves Reuter, ça crée de la conscience disciplinaire, hein, c'est-à-dire une manière particulière que peuvent avoir les enseignants ou les élèves de, de s'approprier les objets à travers la discipline. Il peut d'ailleurs ne pas y avoir accord entre la conscience disciplinaire des élèves et la conscience disciplinaire que n'ont les enseignants. C'est évidemment extrêmement courant. Euh, alors, qu'est-ce que c'est les objets culturels Bon, il ne faudrait pas trop, trop, trop prendre de temps, mais il y a des objets classiques de la, de, culturels de la, de la, de la culture scolaire. Les, les fables de La Fontaine, c'est un objet culturel classique qui, pendant des années, a soudé les générations à travers l'école. Euh, quelqu'un commençait le corbeau le renard, euh, quel que soit son âge dans la famille, il y a quelqu'un qui continuait. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus éclaté. Euh, J'étais la, la, la semaine dernière au musée d'éducation à Rouen, euh, dans, dans lequel il y a, entre autres, des, des bibliothèques dans lesquelles vous avez des objets euh, couramment exposés. À il y avait notamment un foie d'alcoolique en 3D. Euh, je me dis, voilà, ça, ça montre bien la, la, la, la perspective hygiéniste hein, qui a été celle de cette école. Vous le regardez, vous ne mangez plus jamais de foie de votre vie. Ce hein. euh, n'était enfin, pas, pas ça que cherchait le, la, la personne qui a fait le moulage, mais c'est la la conclusion qu'on peut en tirer. Euh, donc, il y, y a des objets, la, la balance robert les images d'épinal voilà, ma, ma propre enfance scolaire a été baignée de ces objets. Là où les choses sont devenues plus compliquées, c'est que l'école gagnante, si je peux dire, des parts de marché dans la société, elle est devenue poreuse. Elle, elle, elle a conquis le social, mais elle, elle est obligée d'admettre aujourd'hui que, que des objets qui ne sont pas des objets propres scolaires rentrent. Euh, D'où toute la difficulté des équipes éducatives. Est-ce qu'on laisse rentrer tous les objets à l'école Et lesquels et voilà. euh, Mon collègue... Stéphane Bonnery a par exemple travaillé et travaille sur la littérature de jeunesse qui pendant tout un temps est resté à la porte des salles de classe qui aujourd'hui est devenu un incontournable dans l'enseignement élémentaire euh, mais qui ne vaut pas comme littérature de jeunesse, qui vaut comme réservoir possible pour apprendre toutes sortes de choses, hein, que ce soit en grammaire, en écriture, mais aussi en, en, en histoire, en état de, de, des, des de, de, de domaine. Euh, il y a une forme de scolarisation. Encore faut-il que les élèves fassent le, la, la, la différence entre les objets culturels du social et les objets culturels transportés à l'école. C'est toujours la même histoire. Hein, je, je crois que c'est pas prévu dans mon diaporama que je vous parle de ça aujourd'hui mais on voit par exemple quand des, des jeunes de banlieue euh, à qui on dit, on a, on, dit Tiens, on a une bonne idée, on va les faire travailler sur le rap ils connaissent que ça euh, donc on va les faire travailler là-dessus beaucoup d'élèves vivent ça comme une trahison totale disant mais attendez, c'est pas, pas notre usage du rap euh, et en plus il faut écrire nous on ne veut pas écrire des chroniques sur le rap mais on veut écouter, on veut kiffer euh, voilà. on ne veut pas du tout être dans, dans cette posture hein, euh, euh, secondarisant, enfin ils ne disent pas comme ça, mais il euh, y, y a y compris parfois une espèce de sentiment de trahison et de, et de dépossession euh, auquel on n'est pas toujours sensible. Voilà donc la difficulté c'est d'arriver à scolariser les, les, les pratiques culturelles qui sont aujourd'hui dans le social et qui euh, peuvent rentrer. Euh, lorsque j'étais élève moi même en sixième, etc., vous n'entriez pas une bande dessinée dans l'établissement, Mtin qui est devenu un classique depuis. Troisième registre, j'en ai déjà parlé un peu à propos de l'anier c'est ce que nous appelons registre de l'identité symbolique, c'est-à-dire qu'il y a à l'école des sujets qui doivent s'engager dans, dans les tâches qu'on leur propose. Ils ont donc une identité, mais ce n'est pas une identité au sens de l'identité figée, substantielle, etc. C'est une identité qui est en rapport avec d'autres, qui est dans des transactions permanentes avec d'autres, il y a l'identité d'élève idéal. Aujourd'hui, l'élève idéal, il est autonome. Mais cet élève-là, il est aussi porteur d'une identité empruntée à ses parents. Il est aussi porteur, plus on plus haut au collège, d'identités qui dépendent du monde des pères dans lequel il est inséré. Beaucoup de comportements scolaires des collégiens ne peuvent se comprendre que si on les rapporte aux lois qui régissent les, les communautés juvéniles, et qui sont souvent des lois qui interdisent de trop réussir à l'école, de trop se distinguer, de trop sortir du lot, et qui interfèrent avec l'activité des élèves, que l'on serait tenté parfois de ramener à des lacunes cognitives. Beaucoup d'élèves s'empêchent de réussir, parce qu'ils ont peur de devenir impopulaires, parce qu'ils ont peur d'être lâchés par leur père. Ce sont des phénomènes qu'on connaît bien. Je renvoie à ce qu'on peut écrire du Dubé, Martouchéli sur les pitres et les bouffons, hein, qui certaines manières et surtout dans certains collèges vous êtes obligé de, de, de choisir votre camp hein, et, et ça peut vous entraîner jusqu'au décrochage alors que faire de tout ça Eh bien faire de tout ça et ce sera le, mon, mon, mon dernier point c'est de dire que si, si on veut agir sur la sur, sur la difficulté scolaire, l'échec scolaire et si on veut encrocher, moi, moi j'ai dit raccrocher, mais euh, j'ai trouvé très joli encrocher, euh, ça veut dire très certainement qu'il faut être plus pertinent que nous ne le sommes dans nos diagnostics de, de, de, de qu'est-ce qui pêche dans tout ça. Alors, ce que, ce que j'essaie de dire là est issu de, de plusieurs années d'enquête de, dans, dans un micro-lycée de, de la périphérie persienne. Les micro-lycées sont des structures dérogatoires, mais qui sont des structures de l'éducation nationale, dans laquelle précisément on raccroche des décrocheurs. Pour être dans un micro-lycée, il faut avoir décroché, et décroché de manière assez significative. Ce n'est pas juste une petite fugue de 15 jours, euh, des gamins qui ont euh, parfois voilà, un peu dilé, de un peu euh, euh, ou tout simplement euh, travaillé chez McDo, euh, gagné leur vie, euh, essayer de vivre euh, une vie qu'ils sentaient se gaspiller à l'école, un hein, enseignement tellement artificiel pour eux, euh, qui ne les gratifiaient pas suffisamment à leur dire, et qui font qu'ils ont essayé de se revaloriser. Mais l'expérience euh, se faisant, ils se sont dit finalement l'école, c'était pas si mal que ça et je vais y retourner pour faire ce que j'ai toujours voulu faire. Alors, je même qu'il s'agit de raccrocheurs, hein, parce qu'il y a toutes sortes de décrocheurs définitivement décrochés, qu'on ne peut pas enquêter, par définition, en tout cas c'est très difficile, Dont on ne sait pas bien comment ils pourraient se situer par rapport à ça. Euh, je vous dis ceci parce que dans ma population de décrocheurs, il y avait des décrocheurs que j'appelle ordinaires, il y a des décrocheurs qui cumulé depuis le CP, on va dire, des types de retard, hein, de difficultés, dans, dans, dans bon nombre de disciplines, qui font qu'à un moment donné, ils n'ont plus tenu le coup, et qu'on les a fortement incités à se décrocher, ou ils ont décroché eux-mêmes. Ils ont pu aussi être décrocheurs de l'intérieur, comme on le dit aujourd'hui, parce que les phénomènes de décrochage sont des phénomènes perlés, qui ne sont pas aussi euh, rupturalistes que, que, que ce qu'on peut imaginer. Beaucoup d'élèves sont là dans l'établissement, mais ils ne sont là pour personne, hein. ils sont là ils sont présents. Voilà. Et euh, mais il y avait aussi une population de décrocheurs que j'appelle les décrocheurs paradoxaux. Il y a des décrocheurs qui ont dans leur famille des gens qui leur ont transmis, des, pour parler en termes de bourdieu, des capitaux scolaires, culturels, etc., tout à fait convenables pour réussir des études, mais qui ont eu ce matin, quelqu'un a parlé d'accidents de, de la vie. Voilà, C'est des cabossés de l'existence. Hein. Ils ont, à un moment donné de leur propre édification personnelle, de leur propre construction personnelle, ils ont connu le deuil d'une personne qu'ils aimaient beaucoup dans la famille et qui a, qui a fait un trou d'air considérable. Les parents se sont séparés de manière euh, voilà, un peu dramatique, etc., etc. Ils ont été déstabilisés, ils ont été obligés de choisir entre leur père et leur mère, ils ont été rejetés par leur beau-père, leur, beau leur belle-mère, etc. etc. Donc, des, des gamins qui ont passé un certain temps à surfer sur les acquis, et qui, progressivement, certains avaient une année d'avance, etc., ont été obligés de se rendre à l'évidence, ils n'étaient plus au niveau, et ils ont fini par, par sortir du système. Et me semble-t-il, traiter ces deux types de décrocheurs de la même manière, sans regarder quest ce qui, dans les fameux registres d'apprentissage, pour peu qu'on qu accepte cette division, a été plus difficile, pour eux, me paraît me paraît intéressant, parce que euh, s'acharner à faire de, à des, des bains culturels à des élèves qui ont déjà tout ce qu'il faut dans leur escarcelle, ça n'a pas forcément d'intérêt. A l'inverse, requalifier symboliquement commence simplement par la simple bienveillance des élèves maltraités par le système. Ce n'est pas ça qui va restaurer les registres culturels et disent, dans lesquels ils sont déjà à la peine. Donc je veux dire que il me semble que là, les dispositifs que nous avons en général sont des dispositifs trop globalisants. La difficulté pour les élèves, c'est de configurer ces trois registres à un moment T de leur scolarité de les équilibrer, parce qu'on peut imaginer, on peut à partir de cette matrice-là, on peut faire varier et, et, et, et engendrer des typologies d'élèves que vous reconnaîtrez. Une des difficultés étant que, non seulement il y a des registres, mais il y a des régimes de ces registres. C'est-à-dire que ce qui est configuré à un moment donné doit être reconfiguré des années plus tard, parce que les exigences dans chacun des domaines ont changé. Je ne prendrai qu'un cas, qui me paraît intéressant, et peut-être parce qu'il est dans l'actualité, si l'on prend le registre, euh, qui, qui n'a pas de nom, euh, qui, qui est le registre identitaire, c'est parce qu'il il, oui, n'apparaît pas sur la sur le nom, il apparaît. Euh, il y a quand même un mystère dans la réussite scolaire des filles. Les filles sont meilleures que les garçons, à peu près partout, jusqu'au moins à la terminale. Elles ont gagné la, la, la bataille scolaire, pour peu qu'il s'agisse d'une bataille. Euh, malgré tout ce qu'on peut nous dire par ailleurs sur les stéréotypes, les, euh, les, les jouets, etc. C -à -dire il, y a, il y a un aveuglement à, à, à la difficulté des garçons, en particulier ces de filières des, des professionnels, qui me paraît, euh, bon, c'est un autre débat. En tout cas, les filles sont très bonnes à ce moment-là, et progressivement, alors une fois qu'une partie des garçons, évidemment, est passée dans l'enseignement professionnel, hein, mais par rapport aux garçons survivants dans le système général technologique long, euh, les garçons se mettent progressivement à avoir de meilleures réussites et on le sait, des meilleures entrées dans les carrières, Parce que de mon point de vue, l'élève idéal qui est attendu par le registre identitaire, il change. Là où on a valorisé jusqu'au moins au baccalauréat des qualités de patience, de travail sur la durée, de solidarité, de loyauté à l'institution des jeunes filles, qui sont en effet des, des qualités, en tout cas des, oui, des qualités au sens des caractéristiques issues de leur socialisation familiale primaire, pour parler bêtement comme les sociologues, on va se mettre à valoriser progressivement des qualités de prise de risque, voire d'insolence, de défis qui caractérisent plutôt les socialisations masculines. Je veux dire que ce n'est pas le cognitif qui bouge, elles ne sont pas devenues stupides du jour au lendemain, c'est seulement que les qualités qui sont attendues elles changent parce que le, le, le, le, le registre a qualité bougé, on n'attend plus les mêmes personnes, on attend des gens à la limite être frondeurs parce que, dans le monde de l'entreprise et des prises de responsabilité, il ne faut pas être trop scolaire. Et ce qui a été à un moment donné un qualificatif positif, se transforme en son contraire. Être scolaire devient une tare. Je crois que ce phénomène de, de savoir réajuster euh, au moment de sa scolarité signe les bons élèves, hein, les élèves stratèges, qui sont capables de se mobiliser au moment où il faut et comme il faut. Je vais vous donne un exemple qui est euh, euh, issu d'un travail que, que, que je viens de faire avec, avec Savigny Cacpo. C'est un article qui va paraître dans la, dans la revue française de pédagogie, dans un dossier qui va être consacré aux enseignants, aux enseignants-parents. Euh, nous avons fait, fait faire des observations de parents d'élèves, c'est-à-dire vous et moi, faisant travailler leurs enfants. Alors, il y, y a un biais, puisqu'évidemment, les parents d'élèves enquêtés sont des parents d'élèves volontaires et des parents qui font travailler leurs enfants. Il y a des enfants d'enseignants qui refusent absolument que leurs parents les fassent travailler, vous en êtes peut-être à la maison, euh, pour des raisons que vous pouvez facilement imaginer. Donc là, il y a des enfants consentants, on suppose, et des parents euh, déclarant, hein, qui, qui font travailler. Euh, nous, nous allons voir là, oh, bon, je ne vous fais pas le, le détail des résultats de l'enquête, où on voit que les parents-enseignants sont euh, de, de, de redoutables accompagnateurs. Ils sont absolument remarquables, parce que précisément, ils soutiennent dans les trois registres hein, en, en permanence. Euh, alors, ça, ça ressort de nos travaux qualitatifs, mais on le sait depuis longtemps par les travaux quantitatifs. Je pense à la thèse d'Annie Lann, hein, qui a fait une, une extraction d'une enquête INSEE, dans laquelle elle met d'un côté, euh, sur les pratiques éducatives des familles, voilà, elle met d'un côté les parents Parmi les parents cadres, elle met d'un côté les enseignants et d'un côté les gens qui ont des diplômes équivalents mais qui ne sont pas enseignants. Et qu'est-ce qu'on voit On voit que les enfants d'enseignants réussissent mieux que tous les autres hein, et qu'on euh, on dépose tout au long de leur scolarité beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont supposés expliquer cette réussite. Les enfants d'enseignants font plus de sport que les enfants de pompiers. Euh, pour moi, ça, c'est un indice euh, assez, euh, assez euh, parlant. De, de la manière dont ils sont engagés dans des, dans des pluriactivités hein, et soutenus vraiment euh, de toutes les manières possibles et imaginables. Euh, le ticket gagnant de, de, de, de Succession Po, c'est à 80% mère euh, enseignante et père cadre du privé. Hein. Donc, il y a là des, des, des, des, des profils hein, sociologiques qu'on connaît, hein. on peut, on peut les, les accepter, on peut rire, pleurer, mais en tout cas c'est comme ça. Euh, nous avons, euh, nous enseignants, euh, cet extraordinaire capital scolaire que nous réussissons à faire passer à nos enfants, même si parfois ils nous font peur, puisque la, la grande possibilité de chantage qu'ont nos enfants enseignants par rapport à leurs parents, c'est de leur faire croire qu'ils vont louper leurs études, hein, et ça marche à tous les coups. Alors, Marianne euh, est une euh, professeure certifiée d'allemand en collège, qui a un jeune fils, Léo, qui est élève de 5e, et qui nous raconte comment elle l'a aidé à faire la, la rédaction, euh, qui s'appelait La chasse au trésor. Là, il y avait une espèce de rédaction en quatre parties à faire. C'est quand même assez difficile, un hein, chasse au trésor. Donc, du coup, là, on est parti. Alors, je, je, je, rel, je ne le relèverai plus, mais vous pourrez voir dans tout l'ensemble de l'entretien comment les les nous, les jeux hein, sont à peu près équivalents. Euh, C'est une TPE éducative hein, qui, qui, qui, qui est au boulot, euh, avec vraiment voilà, une, une, une, moi, je dire, une adhésion très très forte hein, des, des parents à hein, une aventure commune. Donc, du coup, là, on est parti. Je lui dis, Léo, qu'est-ce que tu en penses Ouais, pression à l'explicitation, ça c'est une donnée permanente là aussi des, des familles d'enseignants. On ne se contente pas de faire réciter les tables, de, de, de vérifier que le, que le calcul de proportionnalité est bon, mais pourquoi tu as fait, et comment tu as fait, et quelle est la règle, etc. Je lui dis, voilà, lui il pourrait dire, bah, le mec trouve une carte, il monte sur le bateau, il, trouve le, il va sur l'île, il trouve le trésor. Donc, premier point tout à fait positif, les enfants d'enseignants sont comme les autres, ils essaient de s'épargner des efforts qu'ils jugent démesurés. Sa rédaction, là, il fait quatre phrases, donc il n'arrive pas encore à la narration. Rédaction, narration, on est dans le genre cognitif scolaire, hein, il va être rappelé tout le temps. Ce qui répond aux attentes, mais voilà, faire toute la narration, décrire la ceinture du mec, enfin, je sais pas, Ça, c'est vraiment... Donc là, on jette beaucoup, enfin, on se met ensemble, je, je lui dis... Mais réfléchis, qu'est-ce qui peut se passer Décris, essaie de décrire ça, essaie de voir qu'est-ce que tu peux mettre d'autre comme élément. Enfin, ça pour l'instant, c'est vraiment... J'assiste beaucoup. Et vous l'expliquez qu'à l'école, on n'attend pas justement seulement quatre phrases, même si finalement, dans ces quatre phrases, on a raconté l'histoire, on a bien répondu à certains. Oui, oui, bien sûr, je lui dis, mais vous l'expliquez qu'il y a d'autres choses qui sont attendues. c'est ça, comment oui, oui, je lui dis, il faut, c'est une rédaction, il faut rentrer dans la narration, la description. Il me dit, mais on s'en fout que le pantalon soit de 1750, bleu, vert. Je dis, non, on s'en fout pas, faut que tu crées, toi, faut que tu crées le tableau, faut que la personne puisse imaginer. Il y a un destinataire, il y a un scripteur, il y a, etc., etc., etc. Il y a toute la didactique derrière, Il hein. euh, faut que ce soit foisonnant, enfin, en plus. Il est un prof de français vraiment de la vieille école, hein genre éducation nationale. Hein. Euh, mais bon, mais une fois qu'on est lancé, là, par exemple, du coup, euh, comme on dit 9 hein, avec des descriptions un peu... Euh, donc, du coup, il est parti du personnage, il s'est inspiré du personnage d'un des jeux vidéo, là, Irruption de Léo, euh, qui montre bien qu'il meurt à sang. d'Assassin's Creed. Assassin's Creed, ouais, c'est la révolution américaine en 1776, là, donc on a batté ça, là, et puis, il fallait qu'il fasse une chasse au trésor, il fallait qu'il trouve un trésor je lui dis, bah écoute, il faudrait qu'il aille euh, à la Martinique. Ah ouais, un bateau, un machin, je dis, bah fais-le, à la Martinique, c'est très bien. Et donc, ça l'a beaucoup plu. Du coup, on l'a fait arriver à la Martinique. On l'a fait arriver à la Martinique. C'est pas le ramateur, hein. Et pourquoi la Martinique, c'est dans le jeu Non, parce que mon père est la Martinique, et donc ça, ils ont déjà été, donc ça, il a dit, ah ouais, c'est pas mal. Donc, on a, donc, vous l'aidez à associer des choses dont il est un peu familier, et voilà. Euh, je, je reviendrai. Oui, et puis, pour qu'il s'approprie un peu la chose. Hein, voilà. Il faut qu'il y ait du cognitif, faut il faut qu'il y ait des contenus culturels et bons, et il faut aussi qu'il y ait un engagement personnel. Hein. Euh, après, la première partie, c'est un peu plus difficile, parce que du coup, il fallait lancer la chose. Ensuite, les quatre des trois autres parties il les a fait de lui-même, avec plus d'élan aussi, plus de plaisir. Et oui, alors après, on relit, et puis on corrige. Moi, je propose des corrections. Parfois, j'aide aussi à réécrire. En plus, je lui dis, regarde, là, ça serait mieux d'eux, comme ça, on ne comprend pas ce que tu veux dire. Enfin, je corrige toutes les formes d'orthographe, évidemment, parce que je pars du point de vue que c'est un travail à la maison. C'est fabuleux. Moi, je vois ça avec mes élèves, quand c'est un travail à la maison, enfin, à la limite, j'attends moi aussi que les élèves se fassent relire, que ce soit quelque chose de rendu avec une certaine forme, enfin. On pourrait continuer, mais je vous laisse là. Euh, ce qui nous, et pour, pour, pour, pour faire les choses très vite et de manière un peu forçable, ce qui nous me paraît, me paraît significatif, c'est que précisément les trois registres ils sont pris en charge hein, et, et étayés registre cognitif, parce que on rappelle en permanence les règles de la rédaction de la dissertation, là où un élève peut imaginer, je vous renvoie, si vous les connaissez, aux travaux de Bernard Lahir sur les écrits d'enfants de milieu populaire dans lesquels pour raconter quelque chose, c'est le raconter comme un copain, de manière non décontextualisée, avec des tas d'allusions que personne ne comprend, sinon un cercle de proches. Voilà. La rédaction, il y a des parties, il y a une introduction, il faut tirer une conclusion qui généralise, il y a éventuellement du passé simple, c'est-à-dire des choses dont, tu, dont on ne se sert pas dans la, dans, dans la vraie vie. Donc là, il y a une manière de ramener sans arrêt au genre scolaire. Petit deux, il y a du culturel qu'elle va habilement accepter, du culturel qui est une pratique de jeux vidéo de l'enfant, mais qui est recyclé pour pouvoir servir à une rédaction. Elle nous explique d'ailleurs dans un autre endroit de l'entretien qu'elle se tient au courant dans des revues, éventuellement dans Télérama, qui est notre bible commune, euh, qu'il y a des jeux vidéo qui sont un peu moins bêtes et sanguinaires que les autres, et dont on peut faire un peu quelque chose. Donc Assassin's Creed, voilà, il y a apparemment euh, au moins un habillage historique dont on peut tirer parti. Le troisième aspect identitaire, je trouve qu'il est présent, alors je fais de la psychanalyse de, de, de l'idole, il faut rajeunir, on peut vous dire pris unique aujourd'hui, euh, je fais de la psychanalyse de l'idole euh, en, en disant que euh, et, et bien, la, le, le rapport apparemment positif aux grands-parents qui habitent par ailleurs à Martinique peut être versé ici et qu'on a euh, quelque chose qui cadre tout à fait avec un pays d'île hein, de mer de, de, de pirates, voilà, qui permet de faire une rédaction à la fois qui va être une vraie rédaction et dans laquelle, au miracle, il va avoir du plaisir à écrire, ce qui est quand même assez, assez intéressant. Voilà, J'en termine là, juste pour dire ben, que euh, apprendre à euh, pour, pour, pour apprendre à l'école, il faut aussi apprendre l'école. Hein. Je crois que c'était le titre, le soutien d'un bouquin Isabelle Boutier. Je trouve que cette formule est, est intéressante. Et que euh, l'idée qui me paraît intéressante, plus que le soutien, puisque tout ce qu'on peut imaginer, parce que le problème des, des dispositifs qu'on a souvent, c'est que c'est des dispositifs qui interviennent quand les, les carottes sont déjà un peu cuites. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'étayer les élèves au moment même où ils travaillent de voir la maison ou pas la maison, est-ce qu'ils ont les moyens de travailler seuls C'est une question qui, à mon avis, est de, de, de, devrait nous obséder davantage, euh, qu'il faut les étayer, que ce soit dans un cadre commun de l'activité, pour parler comme Brossard, et euh, qui prenne le nom je pense, dire que, que le jeu auquel on joue soit le même. Et Madame euh, Marianne, je crois qu'elle s'assure en permanence ici qu'on joue bien au jeu de la rédaction, on ne joue pas à autre chose qu'on peut y compris jouer au jeu de la rédaction avec le, le plaisir que, que procure évidemment le jeu. Quelqu'un comme Freinet a beaucoup théorisé ces choses-là, mais c'est un jeu qui demeure quand même dans le cadre scolaire et bienveillance et exigence, eh ben, euh, c'est quand même des choses qui doivent s'articuler. quelle Boitier, plutôt que bienveillance, elle suggère considération. Je trouve ça intéressant, parce que ce que je n'aime pas du tout dans la bienveillance, c'est que la bienveillance, ça dégouline d'un supérieur vers un inférieur, comme si l'élève était inférieur dans cette affaire-là. Je trouve que c'est... En, en plus du côté vous voyez, oui, il y a un côté qui est, à la limite un peu méprisant, Alors, surtout quand on réduit euh, l'action la, à la bienveillance même. Hein, euh, voilà. C'est ce que euh, des sociologues américains appelaient calmer le jobard. Hein, hein. euh, voilà, l'idée de considération elle est intéressante parce qu'on peut considérer quelqu'un d'égal à égal en tant que personne, mais on peut le considérer aussi au sens où on considère ce qu'il est capable de faire et de ne pas faire. Et il me semble que dans l'idée, il y a, il y a une, une, une, voilà, un mot un peu valise de ce point de vue-là, qui permet de condenser ces deux choses et qui évite d'être obligé de rappeler sans arrêt, et l'exigence, et l'exigence qui fait un peu rabat-joie, hein, tue, tue le plaisir, euh, là où on voudrait un univers harmonieux, euh, voilà, d'élèves autonomes, et totalement expressifs et développés. Euh, un peu de pub pour tous ces auteurs-là. Merci, 1h15, voilà, je suis à peu près dans les, dans les délais, et je me fais un plaisir d'essayer de répondre à vos questions.